Salut à tous, euh, chers amis de l'UTBM. J'espère que vous allez bien et que vous restez bien confinés. Moi, c'est Miraila. J'habite à Mayotte et euh, travaille actuellement à Mamoudzou en tant que chef de projet euh, Smart Grid à Électricité de Mayotte. Je suis diplômée ici depuis euh, novembre 2018. Voilà, tout simplement. Euh, au niveau des confinements, donc, Mayotte euh, applique exactement les mêmes mesures que la France métropolitaine. Donc d'une euh, heure de sortie, euh, autorisation euh, à signer, etc. Et en plus, on a un couvre-feu euh, de 20h à 5h du matin. Au niveau de mes journées, bah, moi je suis en télétravail. Euh, ça fait déjà un mois, ça se passe assez bien, sauf que la communication laisse un peu à désirer. On fait avec, euh, j'adapte au niveau de mes horaires, au niveau du flux informatique. Au niveau de mes loisirs récréatifs, créatifs, ben je, je fais pas mal de jardinage pour m'occuper avec mon compagnon. On aime bien, donc euh, ça se passe assez bien. C'est pas trop compliqué, heureusement. Mon astuce pour garder la banane, et ben c'est le sport. Je fais euh, du sport à l'intérieur euh, avec mon compagnon. On essaie de rester quand même assez actif. C'est pas évident, mais euh, ça aide bien. Ça aide beaucoup pour le moral. Il y a un message pour les UTBM du bout du monde, c'est soyez imaginatifs, on a toujours plein de trucs à faire, donc profitez-en, soyez imaginatifs, autant pour le boulot que pour vous occuper à la maison. Moi, je, je me rends compte de tout ce qu'il y a à faire à la maison et tout ce qu'il y a à faire au, au niveau du boulot que j'ai jamais pu faire avant, donc c'est le bon moment. Et euh, faites-vous euh, découvrir de nouvelles choses en restant chez vous. Euh, c'est clairement possible, même si c'est juste à deux pas de chez vous. Faites-vous plaisir. Allez, bon courage à tous et euh, à dans un mois